Bon, mais c'est reparti pour un run. Ah Oh, ah. Come on. Ah. Bordel de slipper. J'avais pas ce problème avant l'hiver. Je vais donc euh, arranger ça, puis je vais refaire un run, mais que ça fonctionne.